Bonjour Fabien Roussel, Bonjour. encore Bonjour raté le référendum d'initiative partagée qui ne passe pas l'obstacle du Conseil constitutionnel. Il a dit non hier soir à cette deuxième mouture, proposition déposée par la gauche. Est-ce que vous vous y étiez préparé bon, On avait préparé les deux options. Il euh, y avait un faible espoir, mais le combat continue. Le combat continue parce qu'une très grande majorité de nos concitoyens, des travailleurs, sont aujourd'hui toujours euh, opposés à cette réforme des retraites à 64 ans, injuste, euh, dure pour le monde du travail. Nous allons donc continuer le combat. Et puis, Cette décision du Conseil constitutionnel, elle, euh, elle nous invite, encore une fois, à nous pencher sur notre constitution et sur cette cinquième république qui montre que quand même aujourd'hui euh, cette constitution donne tous les pouvoirs à un président de la république et qui peut réussir à imposer un texte dont personne ne veut, qui n'a même pas été voté à l'Assemblée nationale et donc euh, ça nous invite à, aussi à faire des propositions pour la réformer cette constitution. C'est-à-dire que le RIP tel qu'il euh, qu existe, tout est fait vous dire pour qu'il ne passe pas, c'est ce, qui est, si le président ce qui de la République été. Si le président de la république envisage une réforme de la constitution comme il l'a annoncé, eh bien nous serons présents, et je l'annonce, pour euh, ce qui concerne les députés, sénateurs, sénatrices communistes, pour euh, proposer de, 1, le retrait du 49-3 de notre Constitution, ça, j'espère qu'il y aura une majorité pour voter le retrait du 49.3 mmh. de la Constitution, Ça ne pas nous, être proposé par MNN, nous déposerons un texte, ouais. nous déposerons un texte dans le cadre de cette réforme constitutionnelle pour retirer le 49.3 de la Constitution, mais mmh. on verra bien qui vote pour ou contre, y compris à droite, chez les centristes et la majorité. Et, et sur les le Français RIP Les Français le verront bien. Ouais. Et concernant le RIP, comme aujourd'hui, moi, je respecte les institutions, je respecte la décision du Conseil constitutionnel, vous, mais je vois bien qu'il est ne difficile. Pas, vous dites que c'est une décision politique. Vous faites partie de ceux à gauche qui ne disent pas attention, les sages sont politisés. Je, je, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir, y compris dans la nomination des membres du Conseil constitutionnel, qui pour le coup sont pas des constitutionnalistes, ce sont des responsables politiques. Mais il y, y en a pas un qui a fait qui a fait du droit là-dedans. Hein. C'est pas des constitutionnalistes. Il y en a qui a en fait du droit, mais c'est hein. voilà. pas. Bref. Il oui. euh, y a besoin aussi de réformer, de modifier notre constitution pour permettre à nos concitoyens d'avoir le droit d'accès à un référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que nous, nous proposons, et nous avons un texte de loi qui propose de pouvoir obtenir un référendum à partir d'un million de signatures et beaucoup plus euh, accessible, y compris pour abroger un texte de loi qui aurait été promulgué et donc euh, permettant à nos, à nos concitoyens d'avoir accès à un référendum populaire, citoyen, et c'est ce que nous mettrons à l'ordre du jour d'une réforme des Constitutions, si elle venait dans les semaines ou les mois qui viennent. Euh, puisque vous êtes sur la Constitution, Fabien Roussel, euh, très rapidement, vous, vous appelez à réécrire la Constitution, pas forcément à changer de Constitution, à passer à une 6 République, pour bien comprendre. Vous savez, si on enlève le 49-3, si on permet d'avoir accès au référendum, on pourra dire euh, changer ou, euh, ou 6ème République, qu'importe les mots, il y a besoin de beaucoup plus de démocratie, de respect, du peuple euh, dans notre pays. Et donc, euh, je laisserai ceux qui font de la sémantique euh, trouver les mots. Nous pensons, nous, qu'il y a besoin aujourd'hui d'écrire une constitution pour une nouvelle République euh, qui permette de respecter la parole du peuple, respecter la parole des Français. Vous imaginez que ça fait... Je vais quand même vous reposer très... une question de sémantique. Allez-y. Est-ce que cette République est une mauvaise République comme le dit euh, Jean-Luc Mélenchon quand il mm. dit ah, « abat la mauvaise République ». C'est un mauvais procès que l'on fait à Jean-Luc Mélenchon euh, quand il dit ça, parce que cette République... Aujourd'hui, cette Constitution ne respecte pas le peuple et la démocratie. Voilà, cette Constitution a été écrite par le général de Gaulle. Général. Ne respecte pas la démocratie cette Constitution. C'est si. des propos assez assez assez durs, assez forts. Ben, enfin, et, et, et ce que l'on vit en ce Une moment. Constitution Mais peut... cette, ce que nous vivons en ce moment n'est-ce pas historique dans l'histoire de la Ve République? Mais il a la trousse. Enfin, Est-ce que c est vous la imaginez. C'est l'usage -ce qu'en qu en fait Emmanuel Macron. Que, bah, mais, mais Emmanuel Macron, Elisabeth Borne sont les premiers à dire Mais nous respectons la Constitution. Nous respectons la Constitution. Eh ben, la Constitution, je dis qu'il faut la changer et il nous faut écrire oui. une nouvelle République qui respecte les citoyens, qui respecte les travailleurs. Je, nous nous ne vit nos, pas en démocratie. Nous, si nous, vivons, pas en nous, nous, nous, nous allons plus loin puisque nous voulons donner des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises pour qu'ils puissent participer au choix de production, de distribution des et richesses. Fabien vous voulez dire que dire, la Constitution ne respecte que pas que la démocratie. Vous êtes en train de production. dire qu'on ne vit pas en démocratie aujourd'hui en France. Je dis que nous vivons une crise démocratique extrêmement grave, que la démocratie est abîmée et qu'il y a besoin de redonner euh, la parole au peuple et que le peuple mmh. soit respecté. Donc il y a une fait... démocratie, mais elle n'est pas pouvez... respectée. Est-ce que vous ouais. êtes d'accord pour dire qu'en Europe, ce que vit la France en ce moment est unique et qu'aucun autre pays, peut-être, n'aurait laissé, euh, euh, pendant trois mois, des millions de gens manifester et un gouvernement rester sourd à ces manifestations. Aucun autre pays n'accepterait ça. La France, de manière dure, autoritaire, ferme, refuse d'entendre les millions de travailleurs et de travailleuses qui manifestent 13 manifestations à plus d'un million de manifestants. Et où est-ce que l'on a vu ça en Europe mmh. Ça n'existe nulle part. D'autres d'autres gouvernements européens, parfois plus durs que la France, auraient cédé au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons un président autoritaire, dur, qui se réfugie derrière la constitution qui effectivement a été respecté et nous disons, nous, mmh. donc, qu'il va falloir aussi la changer, cette Pour en revenir à la réforme des retraites, c'est quoi maintenant le combat Il doit se porter où ?– Alors, le combat, nous le continuons. Ferme, euh, déterminé, ouvert, rassembleur, euh, avec l'intersyndicale. Intersyndical. L'intersyndical nous donne rendez-vous le 6 juin, et j'appelle les Français, les salariés, la jeunesse à être présents, toujours mobilisés, très fort. Il y a la question de la réforme des retraites, il y a la question des salaires, du pouvoir d'achat, de cette inflation qui nous tue tous les jours à petit feu. Ça c'est dans Alors, un peu plus d'un mois. Mobilisons-nous, c'est le 6 juin. Il y a ensuite la date du 8 juin, où là, au Parlement, les forces politiques, le groupe Lyot, groupe euh, divers gauche, centriste, et les forces politiques de gauche, de la NUPES, ensemble. Nous allons tout faire pour avoir cette majorité à l'Assemblée, pour voter un texte qui abroge la réforme des retraites qui vient d'être... En l'occurrence, l'article qui porte le, le et départ à 64 et nous avons, Vous avez déjà fait les comptes Vous avez les et voix Nous avons, tous les, espoirs, euh, norm, nous avons les, tous les espoirs pour dire que ce texte de loi pourrait être voté. Alors imaginez que en plus, en plus il y aurait un vote contre cette réforme de retraite à l'Assemblée nationale. Quelle légitimité pour ce texte Ça veut dire, Fabien Roussel, que vous demandez par exemple à Renaissance de ne pas faire euh, ce qu'on a vu en première lecture sur l'article 7 qui lui repoussait l'âge de départ, c'est-à-dire de l'obstruction parlementaire. Vous dites à la majorité, il faut en débattre. Cette ah ben, la majorité parlementaire qui nous a chambré sur le fait que nous faisions de l'obstruction euh, sur son texte, eh bien on verra de quelle manière ils vont se comporter, justement, quand ce texte du groupe Lyotte arrivera à l'Assemblée nationale le 8 juin. Vous créez l'obstruction ils, ils seront pieds du mur. Moi je crains rien. Je suis serein. Je suis serein et déterminé. Cool. Voilà. Il y a besoin d'apaisement, de débat démocratique. Euh, je regrette que le gouvernement n'entende pas... Les mobilisations dans la rue, toujours aussi puissantes. Il y a donc ce rendez-vous du 6 juin à manifester. Ça, Il y a ce rendez-vous le 8 juin au Parlement. Et puis nous avons fait une autre proposition, parce que nous avons besoin de réfléchir ensemble. Tiens, bah, vous, vous nous la donnez juste après le fil info, Fabien oui, Roussel, parce qu'on est déjà en train de prendre un peu de retard. 8h41, voici Sophie Eschen. Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Il est attendu en fin de matinée à Sainte en Charente-Maritime où il présentera les grandes lignes de sa réforme du lycée professionnel. Le chef de l'État envisage notamment d'investir dans de nouvelles formations qui correspondent aux besoins du marché de l'emploi et de fermer à l'inverse celles qui n'offrent pas de débouchés. La mairie de sur marne dans le Val-de-Marne dépose plein de contrix après une cyberattaque contre son site internet. Un message en cyrillique sur la page d'accueil qui signifiait « Respectez la Russie sinon nous continuerons à vous faire la guerre. » Les sites de plusieurs mairies ont été bloquées le week-end dernier. C'est une première dans le monde. Un vaccin contre la bronchiolite chez l'adulte est approuvé aux états unis Celui-ci est destiné aux 60 ans et plus. Le virus très répandu chez les nourrissons touche aussi les personnes âgées. Et puis le Norvégien Erling Haaland bat le record absolu de buts en une saison de première ligue. L'équivalent de la Liga anglaise. 35 buts inscrits cette année. Et la saison n'est pas terminée. Il reste 4 journées à jouer. France Info. Le 830 France Info, Neil la trousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, député du Nord. J'ai euh, gardé le suspense dont vous étiez en train de nous parler de l'opposition à la réforme des retraites. Oui, parce que hier, j'ai fait une proposition lors euh, du séminaire euh, de la NUPS que nous avons eu à, à l'Assemblée nationale. Et euh, nous avons besoin de réfléchir ensemble et avec les organisations syndicales, sur la manière dont nous pouvons continuer de poursuivre le combat, parce que l'intersyndicale, elle dure, euh, et nous, à l'Assemblée nationale, nous continuons d'être déterminés à nous opposer à cette réforme, par tous les moyens, et donc, je, nous proposons à ce que les 258... Parlementaires, sénateurs, sénatrices, députés, qui ont signé la demande de RIP, ça fait du monde, et c'est bien au-delà de des députés de la NUPES justement, bien au-delà. Eh bien, je propose que ces 258 parlementaires se réunissent en séminaire avec l'intersyndical pour que, ensemble, nous puissions écrire la manière dont nous allons continuer de nous opposer euh, à cette réforme. Y compris et... après le 6 juin y compris après le 6 juin, c'est ça que nous devons écrire. Comment nous allons continuer Nous avons chacun un rôle à jouer, indépendamment de nos responsabilités. Les syndicats ont leur propre rôle à jouer dans les entreprises, dans les mobilisations, et nous au Parlement aussi. Et donc, nous devons ensemble échanger et avancer ensemble, chacun en marchant sur notre jambe, mais nous pouvons ensemble trouver, avoir des propositions à soumettre aux Français pour poursuivre le combat. C'est très important de montrer que nous restons unis et les syndicats, et les forces de gauche, et même au-delà, puisque ces 258 euh, députés et sénateurs, ça, ça va au-delà des forces de la NUPES, c'est important de montrer que, ensemble, nous pouvons continuer à nous opposer, et c'est ça que les Français... – Ça inclut par nous. exemple les, les républicains Aurélien Pradier, et les quelques députés qui ont voté euh, la motion... – Les 258 défiance. signataires du RIP, non. non. – Non. – C'est pas cela. Mais euh, dans ces 258, c'est très très large, et mmh. ensemble, euh, moi j'ai je, je, je, confiance en l'intelligence collective, et les Français, moi je l'ai entendu lors de la manifestation de dimanche. J'ai entendu beaucoup de manifestants nous dire « continuez, continuez à être unis, continuez à vous battre ensemble ». Et c est, c est, c est, ce besoin d'unité affichée, eh bien nous voulons je, le faire. C'est ce que j'ai proposé. Alors maintenant, on va voir quand, si nous le faisons, quand nous le faisons. Mais en tout cas, c'est sur la table mmh. comme une proposition que j'ai mise à l'ensemble des forces de gauche euh, et, et, et que je syndicat. fais euh, au syndicat. Fabien Roussel, euh, vous venez de lancer un appel à mobilisation pour euh, déjà cette première date du, du 6 juin prochain. Euh, vous y serez, vous, dans, dans cette manifestation, parce que Bien sûr, oui. sur la précédente, le stand du Parti communiste français a été pris pour cible par des Black Blocs, le stand à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que vous vous expliquez que des Black Blocs s'en prennent au Parti communiste français mais Ils s'en prennent pas qu'au Parti communiste français, d'abord. Euh, ils s'en prennent des manifestants. Il y a eu 61 manifestants blessés. Euh, et par, par, par les Black Blocs, pas et par, par les et forces et par de l'ordre. Mais J'étais sur ouais. place, j'ai vu ce qui se passe. Ils sont devant le cortège. Euh, ils s'en prennent aux policiers, violemment. Ils s'en prennent aux bâtiments publics, euh, à ce qui représente l'État, ce qui représente les banques aussi. Ils, ils, donc c'est terrible, mais ils, ont, ils déposent dans les manifestants, ils déposent des bombes, euh, des, des, des, des pétards énormes, hein, agricoles, entourés de ferrailles, et qui explosent, comme des bombes pour pour blesser gravement. Mais pourquoi et pourquoi ils vont dans le même camp que les bâtiments publics les policiers camarades que de chez nous qui ont été grièvement blessés dont l'un qui a eu des points de souture, il a eu les jambes lardées par, ses, euh, par des genre, des ces par bouts de ferraille et c'est extrêmement extrêmement dangereux et ils s'en prennent comme ça tout le long du cortège euh, à ceux qui, qui qui se trouvent de devant eux ils sont minoritaires. Euh, il euh, détourne la cause euh, qui nous unit, nous, euh, contre cette réforme de retraite, euh, alors que nous devrions être tous ensemble, contre cette réforme des retraites. Donc, euh, je les dénonce régulièrement. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en se prenant à vous, comme aux policiers, comme aux bâtiments publics Pourquoi est-ce qu'ils vous mettent dans le même Mais sac bah, C'est à eux qu'il faut poser la question. Un jour, essayez de les interroger. Ils sont à visage découvert, ils restent anonymes. À visage couvert. Hein. C'est pas décourageux quand même. Hein. Euh, il faudrait qu'un jour, ouais. vous, vous puissiez leur parler, puis vous, vous leur poserez la question. Il, les forces de l'ordre sont face à un prène, dilemme. À ils s'en oui. prennent à ce qui représente l'État à ce que représentent des partis politiques, euh, sur un mode plutôt, un art libertaire, euh, donc mmh. euh, voilà, bon, c'est pas notre conception euh, euh, En de tout la cas, démocratie. vous êtes d'accord pour dire qu'ils n'ont pas leur place dans les manifestations, c'est euh, euh, euh, ce que je comprends en vous entendant. Le gouvernement, justement, pour essayer euh, bah, de régler ce problème, propose, euh, relance l'idée d'une loi anti-casseur. Est-ce que vous y êtes favorable Mais euh, on a un sujet, de toute façon, à traiter, euh, lié à cette violence en tête de cortège. On a un autre sujet à traiter, qui est celle du maintien de l'ordre, quand même. Parce que moi, je veux bien que le gouvernement y mette à l'ordre du jour une loi anti-casseur, mais il faudrait aussi qu'il euh, lui-même fasse une introspection sur sa propre politique de maintien de l'ordre. Quand vous entendez euh, la contrôleuse générale euh, des, des lieux de privation de liberté, Dominique oui. voilà, Madame Simono, euh, qui dit, euh, qui dénonce des gardes à vue dépourvus de base légale et la banalisation de l'enfermement ça pose aussi des problèmes entre la politique de maintien de l'ordre et la justice, et ça, il faut que le gouvernement puisse aussi euh, faire sa propre analyse. C'est quoi la il bonne a, solution Il y a aussi ouais. des manifestants qui sont sauvagement euh, tapés euh, par euh, euh, des policiers, il y a des euh, manifestants qui ont été attrapés et enfermé, mis en garde à vue de manière euh, injuste. Moi, j'ai eu le témoignage de parents concernant un gamin de 17 ans euh, qui a un problème de vue, mmh. euh, qui s'est retrouvé avec ses lunettes cassées, qui était incapable de voir et de lire, euh, y compris le procès verbal qu'on lui a fait signer sans lui lire, et, et, et qui, qui a été libéré comme ça. C'était la première fois que ça lui est arrivé, mais est, les parents sont, sont terrifiés de ce qui s'est passé, ce gamin aussi. Donc la première donc, chose, que vous dites, c'est que les de l'ordre oui, fassent bien leur oui, travail. Ah oui, oui, oui, parce que d'ailleurs, quand l'ONU... Lui-même, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU épingle la France sur plusieurs sujets, dont sa politique de maintien de l'ordre. Alors, regardons comment on peut empêcher les Black Blocs euh, de nuire à nos manifestations, mais Veillons aussi à ce que l'État garantisse le droit de, de, de, de, et la liberté de manifester pacifiquement. Mais les empêcher, vous dites, ça ne passe pas forcément par une et nouvelle loi, pour être sûr de, de comprendre ce que, la ouais, réponse que vous avez faite à Laurent Sénéchal. Je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a besoin de réfléchir. On a, on, on a quand même un problème de violence dans les manifestations que le gouvernement ne s'est pas empêché. Mais, permettez-moi quand même, <rire> sur le fond, hein, euh, ça fait 13 manifestations, mm. euh, une dizaine pacifique, calme, euh, organisé par les or par les organisations syndicales et le gouvernement, les méprise. Combien de fois les organisations syndicales et moi-même avons dit, avons dit, mais euh, euh, si vous ne nous écoutez pas. Si vous n'entendez pas ce qui se passe dans la rue, ça va éclater, la violence va arriver. Combien de fois nous avons alerté Donc à l'origine, quand même, à l'origine, il y a le mépris, l'entêtement, l'obstination. C'est la faute euh, du gouvernement, gouvernement, vous dites et, Mais il porte une responsabilité énorme dans le chaos qui existe dans notre pays. Bien sûr, qu'il a une, la première responsabilité, elle vient de là. Enfin, 13 manifestations, des millions de gens. Quand vous mettez une cocotte, une marmite mmh. sur le feu et qu'elle bout pendant des heures, à un moment donné, ça pète. Hein. Et on, est, on peut dire, c'est pas bien, euh, bah, bravo les dégâts, mais enfin on a tout fait pour laisser la marmite sur le feu quand même. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire bouillir la France, et ça explose. Et c'est extrêmement fait, regrettable, et j'accuse le gouvernement d'être aussi responsable de cette situation explosive dans notre pays. Bien sûr ah qu'ils sont responsables. Votre parti s'est attiré les foudres de certains de vos alliés à gauche en partageant une vieille affiche, le PCF contre les violences, seul parti d'opposition au pouvoir gaulliste, a dénoncé publiquement les agissements, les provocations et les violences des groupes, je cite ce qui a marqué sur l'affiche, hein, ultra-gauchistes, anarchistes, maoïstes <rire> ou trotskistes qui font le jeu de l'ordre. D'abord, c'est une affiche qui date de 1968, il hein, faut nous confirmer, ouais, c'est ça, ça oui. Qui, et qui contexte, dit quoi Mais qui est hors contexte. Euh, c'est vous qui l'avez exhumé. Parce que 68 n'est pas ouais. la même époque qu'aujourd'hui. Mais en tout cas... C'est dire les casseurs font le jeu du pouvoir, c'est ça en, en tout cas... Bah, c'est ce qu'elle dit, cette affiche? En, en tout cas, euh, les violences, euh, aujourd'hui, détournent euh, l'actualité, le, le sujet qui nous mobilise, de une, et de deux. Cette affiche, elle rappelle une chose c'est que nous, communistes, de tout temps, nous avons toujours dénoncé les violences comme un moyen d'obtenir euh, Gunko sur une revendication. Mmh. C'est dans notre ADN. Nous sommes un, un, un parti qui contestons les institutions, mais Tant qu'elles ne sont pas modifiées, nous les respectons. Et la Sofia Chikirou, Nous ne là. disons pas que la ouais. violence est un moyen pour obtenir euh, satisfaction. Sur Sophia Chikirou, insoumise a en tout cas très mal reçu cette campagne de communication du PCF. La fameuse chasse aux trotskistes que le PCF revendique, c'est celle qui a mené des millions de personnes au goulag ou à l'exil sous Staline. C'est ce ouais, qu'elle écrit, rien à voir. la députée Insoumise. <rire> bon, ça vous fait ouais, rigoler. Ouais. <rire> Fabien Roussel, vous restez avec nous, députée du Nord et secrétaire nationale du PCF. Invité du 8 h h 51 c'est Sophie Echen pour le fil info. L'Ukraine affirme ce matin avoir abattu 18 des 24 drones envoyés par la Russie la nuit dernière. Des explosions ont été entendues à Kiev, Odessa ou encore Zaporijja. De nouvelles attaques au lendemain. Des accusations de Moscou qui affirment que Kiev a lancé des drones contre le Kremlin. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à la haie aux Pays-Bas ce matin pour rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale. La CPI qui a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Après des débordements en marge de manifestation, notamment celle du 1er mai. Le gouvernement veut une nouvelle loi anti-casseur. Ce matin sur France Info, le syndicat SGP Police et Faux affirme qu'il faut légiférer. On ne peut plus tolérer que des policiers soient littéralement agressés par des armes de guerre, des bombes agricoles artisanales ou des cocktails Molotov. Les entreprises à la pointe de l'intelligence artificielle reçues à la Maison Blanche aujourd'hui, Microsoft, Google ainsi que la maison mère de ChatGPT pour discuter notamment des risques liés à ces nouvelles technologies et des mesures à prendre pour les limiter. France Info Le 8.30 France Info Neil à la Laurent Sénéchal Toujours avec Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti Communiste français, ce jeudi à l'Assemblée justement les communistes font leur loi, c'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. L'agenda des textes à examiner est déterminé par votre groupe. Parmi ces textes, il y a une proposition pour réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid, sauf que il y a un décret qui va être publié du ministre de la Santé dans, dans à peine dix jours, et le ministre vous dit, bah, retirez votre texte, il y a un décret qui arrive. Ça bouge tous les jours, et je me félicite que ce texte de loi, euh, déposé par euh, mon collègue Guyanais, Victor, eh bien, euh, fasse en sorte que euh, euh, le gouvernement bouge. Et encore hier, il a envoyé un message disant que dans les jours qui viennent, nous allons euh, publier un décret. Donc nous attendons ce et matin... ça, c'est pas nouveau, Fabien Roussel, le gouvernement... Euh, euh, Mais... Le ministre de la Santé, François Braun, a dit, j'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé, avis qui a été donné, qui est favorable, et maintenant, il publie et bien, un décret. Eh bien, nous attendons donc ce qu'il va nous dire euh, ce matin, et si... Euh, il, il va vous dire qu'il va publier un décret si dans dix jours bah, pour intégrer les soins Nous savoir concrètement vacciner. ce qu'il y a dans ce décret, nous voulons avoir des garanties, et, euh, et nous verrons et nous agirons en conséquence, qu'on le retirera si euh, toutes les garanties sont données. Il y a un autre texte qui a été euh, retiré, c'est celui qui, euh, qui, qui proposait de, de, de sursoir à, à la privatisation des lignes RATP à Paris. Vous avez annoncé hier soir... Euh, à 10h, que finalement ce texte ne sera pas présenté euh, aujourd'hui. Pourquoi Non, parce que le gouvernement, sa majorité, a perverti euh, ce texte. Nous avons effectivement, à l'initiative de mon collègue Stéphane Peu, et aussi derrière l'ensemble des élus communistes, des militants communistes de la région euh, île de france qui se battent depuis des mois avec une pétition euh, contre la privatisation euh, de la RATP. Avec, vous avez vu d'ailleurs la, la cacophonie. C'est pas toute le... la RATP, le... hein, c'est les lignes de bus. Les lignes de en bus, en -de enfin déjà aujourd'hui, vous voyez les lignes de bus supprimées, enfin le. Mm. le le chaos organisé. Bref, pétition, c'est populaire et on le traduit en loi avec ce texte demandant le report euh, de au moins le report de 4 ans. C'est-à-dire de ans De 4 ans, c'est-à-dire après les élections régionales pour pouvoir redonner la parole aux citoyens euh, avant cette privatisation pour que peut-être demain il y ait à la tête de la région une nouvelle majorité de gauche. Qui reviendrait sur la privatisation. Donc vous voyez, ce n'était pas méchant, c'était au moins ça. Et le gouvernement a dit euh, bon, on veut bien sursoir, mais seulement de deux ans, c'est-à-dire pour passer les JO. Ça, c'est trop facile. Mais le texte était, prendre... aussi, était aussi co-signé par des députés renaissants, oui, c'est ça qu'on ne comprend oui. pas, c'est que vous avez mais, un soutien de la majorité mais, et pourtant. Non, mais en fait, ils ont voulu nous avoir en dénaturant notre texte, en demandant juste euh, de, calmer, de, de calmer le jeu pendant les, les JO. Il ne faut pas nous prendre pour des babaches quand mais, même. Hein. Et qu'est-ce que vous craignez donc, vous, vous craignez que ça perturbe les, les JO, mais l'ouverture à la concurrence se fait ah après, ben, elle se si, fait pas si avant. Si Valérie Pécresse ne retire pas son projet, si Valérie Pécresse reste entêtée dans cette volonté de privatiser, eh bien euh, c'est tout, les salariés vont se défendre, et les militants... Euh, C'est-à-dire vous dites, et que les si militants on maintient le calendrier, il y aura des grèves, et ça va, et ça va non, nuire bah, à bah, l'organisation des Jeux je, Olympiques. Je laisse à chaque fois les organisations syndicales ah. euh, faire leur choix sur la manière dont ils organisent leur mouvement. Cette privatisation de la IRATP, elle pénalise les familles des quartiers populaires, les jeunes qui ont besoin de bus pour aller euh, à l'école. Elle pénalise tout le monde. Les militants communistes, le groupe communiste à la région, Céline Malaisé, sa présidente, mène un combat depuis des semaines, des mois là-dessus. Ils, ils verront comment euh, ils vont continuer à poursuivre ce combat jusqu'aux prochaines élections régionales. Pourquoi aujourd'hui il n'y a aucun texte qui porte sur le pouvoir d'achat Qu'est-ce eh que vous défendez l'Assemblée Eh bien, d'abord, il y en a deux, au moins, et qui pourraient être votés lors de cette niche. Le premier texte, c'est celui qui vise à restaurer une entreprise publique, euh, Ça, du EDF, du gaz et de l'électricité. Bah, je peux vous dire une chose, c'est que si demain, il y a une entreprise publique qui euh, permette à EDF de vendre à prix coûtant de l'électricité et du gaz aux Français, aux entreprises aux communes, et tout le monde va gagner des sous. Hein. – Mais et votre texte, vise à éviter le démantèlement donc, éventuel oui, d'EDF, donc c'est oui, quand même mais, loin de… – de... Oui, mais derrière, derrière ça, il y a le rétablissement des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour tous. Je, je vous le dis ici, je le dis aux Français, je le dis aux artisans boulangers qui d'ailleurs vont manifester avec mmh. nous ce midi, le gouvernement prévoit le 1er juillet prochain de supprimer les tarifs réglementés du gaz aux entreprises et aux Français. Vous imaginez, même les bailleurs sociaux, les, les logements HLM, euh, dans beaucoup de logements, il y a euh, une, des fournitures au gaz. Ils bénéficient du tarif réglementé. C'est terminé au 1er juillet. C'est un scandale. Sinon, Bruno Le Maire, vous, vous, vous, vous auriez dû l'interroger là-dessus. Bah, il, eh il vous nous, dit il y a des aides ciblées sur l'électricité, pas les, sur le gaz. Non, mais les aides ciblées, vous faites de moi Je vais vous emmener voir les gens de, de la cité, euh, la résidence manouvrier à Saint-Amand-les-Eaux, euh, qui voient leur, euh, leur, leur, leur régularisation de charges passer. Ils ont 500, 600 euros à payer euh, par un bailleur euh, qui n'a pas d'aide, justement. Et c'est inadmissible, insupportable. Les gens ne savent pas comment payer. Donc c'est où ils ne payent plus le loyer. Et aujourd'hui, il y a des mesures d'expulsion comme jamais on en a vu dans notre pays. Ou alors ils payent et c'est le frigo qu'on ne remplit pas. D'ailleurs, ils payent parce qu'ils sont en prélèvement obligatoire. Donc c'est prélevé sur leur compte des régules de charges de 500 euros. Et là, ils nous disent au 1er juillet, c'est fini, il n'y aura plus de tarifs réglementés du gaz. C'est une honte. Donc ce texte de loi... J'espère qu'il sera voté. Et ça, c'est un vote en deuxième lecture, parce qu'il est passé au Sénat, il a été modifié, on va le rétablir, avec nos collègues socialistes. – Il avait été collègue... voté en première lecture à l'Assemblée. Ouais. – ouais, et, et donc, c'est la deuxième lecture. Oui. Et avec mon collègue Sébastien Jumel, qui est à, à la pointe de ce combat, j'espère que ce texte sera voté. C'est du gain de pouvoir d'achat tout de suite pour les Français. Et le deuxième texte, c'est celui qui va arriver à la fin, qui peut être voté, c'est sur l'indexation le, le, le, des dotations euh, globales de fonctionnement des communes, les, les DGF, c'est elles doivent être indexées sur l'inflation. C'est DGF, aujourd'hui, il oui. y a de l'inflation, mais les DGF ne bougent pas, mmh. ne bougent pas, et donc, malheureusement, euh, elles baissent, et les communes ont moins de moyens. Eh bien, redonner des moyens euh, aux communes, c'est redonner des services publics euh, pour les habitants, et donc ce texte a la possibilité de passer, et j'espère qu'il passera. Et enfin, enfin, et enfin je vous dis, on a un texte de loi disait, Laura, que je la souhaite DGF, mettre... C'est l'argent que l'État donne aux communes, hein, Voilà pour bien repréciser. Fabien Roussel, merci, on verra le vote ce soir. Ce texte de loi ouais. sur l'indexation de tous les salaires sur l'inflation, c'est urgent que le gouvernement s'en saisisse, parce que je pense à Fabien tous les salariés aujourd'hui qui ne voient pas leur salaire augmenter, alors que l'inflation elle est de 15% pour l'alimentation, ça c'est l'urgence. Fabien Roussel, merci beaucoup, invité du 30 bonne journée.